Finalement, cet écosystème ou formaliser un écosystème qui existe, vous savez que la particularité de notre gouvernement, le portefeuille qui a été créé principalement, c'est le portefeuille du numérique qu'il n'y avait pas dans les gouvernements précédents. Et donc, l'exercice ne consistait pas seulement à créer une nouvelle administration pour euh, ces ministères, mais c'était aussi de codifier ce qui se vivait euh, en société. Nous avons ici des médias en ligne, au-delà des dispositions que nous nous avons mises dans le contenu de notre... Euh, loi sur la presse, mais il y avait aussi des médias en ligne comme entreprise, et pas seulement commerce électronique, bref, toute la réalité euh, virtuelle, toute la réalité numérique devait être codifiée, et c'est l'essence euh, du travail qui a été fait par mon collègue euh, qui nous fait les privilèges de partager ces plateaux du briefing ce soir euh, euh, désiré Cachemire euh, Colangel, Colanguel, je lui passerai la parole tout à l'heure. J'espère que nous avons pris le soin de vous faire parvenir euh, euh, les résumés justement de ces codes parce que le texte il est immense c'est euh, 390 articles, 4 titres, euh, c'est un peu difficile à broyer mais ce soir nous avons voulu, nous voulons voir un exercice un, quelque peu pédagogique qui expliquera d'abord le contexte de l'élaboration de ces textes, mais aussi euh, quelques points particuliers. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions autour de l'article 360, pour ceux qui diffusent les images sur euh, les réseaux sociaux, mais ce n'est pas seulement cela, mais c'est aussi toute la réorganisation du travail euh, gouvernemental qui devra suivre avec euh, la signature électronique et tout le reste. Euh, euh, monsieur le ministre, bonsoir. Je vous souhaite euh, la bienvenue... Euh, sur ces cadres de redevabilité. Ce soir, nous voulons que de manière euh, pédagogique, vous puissiez nous faire une introduction euh, sur le code euh, du numérique que vous avez porté. Nous savons qu'on n'aura pas le temps de puiser tous les 175, euh, tous les 100, toutes les 175 pages, m'a dit euh, un lecteur de la loi tout à l'heure. Mais au moins, nous voulons avoir les grands asks, le contexte, les grands axes de ces textes pour permettre euh, aux médias qui sont là... Il est important, en quelques minutes, si vous nous autorisez, que nous puissions, pour euh, très bien nous faire comprendre auprès de cette auguste euh, assemblée ici qui est faite euh, des hommes, des médias, des personnes très habiles, très intelligentes, mais qui ont aussi un côté, j'allais dire, euh, de recherche qui va au-delà de, du commet des mortels. Et donc, il est très important que, pour que nous puissions nous faire comprendre que nous puissions d'abord situer le contexte même de cette réforme. Ensuite, nous irons directement à l'essentiel, c'est-à-dire à expliciter le contenu de cette nouvelle régulation euh, que notre pays connaît depuis que l'ordonnance-loi a été signée par le président de la République et que cette ordonnance-loi a été ratifiée par l'Assemblée. Donc, pour que nous puissions nous situer dans le contexte de la réforme, tout part de 2019, lorsque le président de la République accède à la magistrature suprême, il fait un constat. Quel est le constat C'est que il y a une activité qui est celle du numérique qui n'a pas été développée et mise à contribution, alors que cette activité est susceptible d'être un véritable vecteur de croissance. La preuve est que nous avons toujours à utiliser beaucoup de papier Et quand il y a beaucoup d'interventions humaines dans les circuits des éléments, eh bien, il y a un grand risque de voir l'information se fuiter, se diliter, même au fur et à mesure des échanges. Et donc, il était très important que l'on réfléchisse sur l'idée de pouvoir mettre le numérique au centre de l'action gouvernementale. Et pour cela, il fallait penser à l'idée d'une digitalisation, non seulement de l'administration publique, mais aussi d'un certain nombre de services publics. Et cette tendance devait également s'étendre chez les privés qui, déjà, sur ce point, ont beaucoup d'avance par rapport au secteur public. Quels sont les avantages de la digitalisation C'est d'abord la transparence, la traçabilité. Au moins, on peut avoir, avec le système qui est mis en place, la possibilité de retracer un certain nombre de choses, par exemple au niveau de la chaîne des dépenses. On peut avoir la traçabilité sur ce qui sort, ce qui est dépensé, ce qu'il en reste. Et avec la digitalisation des données, on dispose d'une base d'éléments qui puissent servir, n'est-ce pas, au pays. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'ère de la marchandisation de la data, des données. Donc ces données peuvent également constituer une matière première qui est susceptible d'être vendue, d'être commercialisé et donc de gagner de l'argent. Et c'est en considérant tout cela que le président de la République a eu à mettre ses idées dans le cadre d'un document, aujourd'hui qui est connu de tous, c'est le plan national du numérique. Eh bien, c'est le plan national du numérique qui a ses quatre piliers, les infrastructures, les usages applicatifs, le contenu, ainsi que la sécurité, la cybersécurité, ...en tant qu'élément pour protéger les systèmes. Eh bien, sur cette base-là, son Excellence, Monsieur le Président de la République... ...a voulu que cette vision-là, consignée dans les PNN, puisse trouver un cadre d'exécution. Et pour cela, il fallait qu'au niveau du gouvernement, qu'il y ait un ministère qui puisse porter, n'est-ce pas, cette vision et qui la matérialise. Et c'est ainsi que, pour la première fois, vous le savez, dans l'histoire de notre pays... Le président de la République, en 2001, a eu à créer ce ministère du numérique, ailleurs on appelle de l'économie numérique ou du digital, peu importe, mais qui avait justement pour objectif de pouvoir aider le pays à la transformation numérique, c'est-à-dire amener nos administrations, nos services publics, à de temps en temps passer de supports papier à des supports de données et arriver à avoir ainsi un outil de traçabilité. Mais tout cela ne pouvait fonctionner correctement que sur la base d'un certain nombre de préalables. Et parmi ces préalables, il y avait d'abord la question liée à la régulation du secteur. Parce qu'il y a plusieurs activités qui tombent, n'est-ce pas, dans les champs du numérique. Et donc la question était de savoir quel est le champ d'application de ces, euh, cette nouvelle activité ou de ces secteurs. Et donc, il fallait avoir un cadre juridique approprié. C'est pourquoi le cadre juridique s'est imposé comme non seulement un élément de sécurité, mais également un élément d'attrait vis-à-vis des investisseurs étrangers. Parce que ceux qui ont des moyens, ceux qui disposent des capitaux pour venir investir dans ces secteurs avaient besoin d'être rassurés, d'être assurés qu'il y avait un cadre protecteur. Et c'est comme ça que vous avez pu voir que l'un des travaux que nous, en tant que ministres, avons eu à prioriser lors de notre passage à ces ministères, c'était d'abord de pouvoir créer ces cadres juridiques. Aujourd'hui, ces cadres juridiques existent. Il a eu un passé quand même assez tumultueux, il faut le dire, mais la réalité est que, le gouvernement, après l'avoir adopté, avait envoyé les textes au niveau du Parlement et l'Assemblée qui avait commencé l'examen du texte s'est retrouvée dans la position d'aller en vacances et ayant jugé lui-même, parce que le Parlement avait déjà fait le vote d'opportunité de ces textes, ayant jugé les textes opportuns, il a estimé qu'il était très important, et notamment pour un pays qui est dans un processus électoral et qui va utiliser n'est-ce pas, le numérique pendant les processus électoraux. Il était donc important que le gouvernement retourne ces textes-là au niveau du gouvernement grâce ou à la faveur de la loi d'habilitation, ce qui a été fait, pour que le président de la République puisse maintenant le prendre dans la forme d'ordonnance-loi. C'est ce qui a été fait et le président de la République a aujourd'hui n'est-ce pas, signé ce texte et après le retour du Parlement des vacances, nous sommes passés à l'Assemblée, vous avez suivi certainement. L'Assemblée a également adopté la loi de ratification de ce qui avait été fait par le président de la République. Donc aujourd'hui, ce texte a épuisé son passage, n'est-ce pas, dans le circuit législatif, à tel enseigne que nous pouvons le considérer comme étant un texte qui est prêt et qui est déjà en vigueur, n'est-ce pas, et qui régule le secteur du numérique alors, son contenu, parce que c'est à ces niveaux-là que vous nous attendez, que nous vous donnions quelques éléments euh, ou quelques explications. Donc, dans l'ensemble, ce texte est un texte que je peux, moi, appeler euh, révolutionnaire, parce que sur certains points, excusez-moi, je vais déverrouiller... Le du numérique. <rire> Merci beaucoup de temps en temps il faut aussi prêcher par l'exemple. Donc je disais que <coughs> ce texte aujourd'hui est assis sur l'ordonnance loi numéro 23/ bar... Les activités et services numériques, les écrits et les outils électroniques et prestataires des services de confiance, les contenus numériques ainsi que la sécurité et la protection pénale des données. Voilà l'objet de cette loi. Et lorsqu'il définit ainsi l'objet de la loi, cela voudrait dire qu'il y a des activités qui sont écartées du champ d'application de cette nouvelle loi. Quelles sont ces activités qui sont écartées du champ de la loi ici Eh bien, nous avons d'abord les activités qui relèvent des services de télécommunication. Ça, c'est très clair. Dans le cadre de cette loi, tout ce qui est activité relevant des télécoms ne font pas partie de cette nouvelle réglementation. De même, les activités qui sont exercées pour le besoin de la sécurité publique et de la défense nationale. Donc, même s'il y a des activités numériques, mais qui sont appliquées à la sécurité et à la défense de l'État, vous comprenez très bien l'intérêt de pouvoir exclure euh, euh, ces genres euh, d'activités. Il y a également des activités qui relèvent du secteur de l'audiovisuel. Nous savons tous que euh, l'activité de l'audiovisuel est aujourd'hui réglementée par un texte. Même si cette activité utilise, comme beaucoup, la donnée, la data, eh bien, sur les conditions d'exercice de cette activité, vous n'allez pas chercher dans les codes du numérique, mais plutôt dans la loi, n'est-ce pas, qui régit les secteurs de l'audiovisuel. C'est là que vous allez trouver toutes les règles en rapport avec euh, cette question-là. Donc, voilà. Un peu en ce qui concerne les préliminaires, c'est qu'il fallait préciser l'objet de cette loi, le champ d'application de matière concernée et ce qui est exclu. Et toujours dans les préliminaires, il y a un élément important, c'est que le texte a pris soin de définir des concepts des bases, les concepts fondamentaux. Parce que, vous savez, notamment pour les juristes, ils savent que, on peut épiloguer pour une simple définition pour trouver le contenu ou le sens réel, n'est-ce pas, d'un concept. Et ici, on savait qu'on était attendu, donc il était important que les concepts des bases soient définis par les législateurs pour éviter des interprétations assez alambiquées. Voilà, c'est ça qui a été fait. Le deuxième point important, à part le, euh, la partie préliminaire, dont je disais que c'était le chapitre ou le livre qui concerne les activités et services numériques. Et ici, c'est très clair que la loi s'applique uniquement aux activités et services numériques qui sont ici définies par la loi comme étant les activités qui permettent, n'est-ce pas, à l'utilisateur ou au consommateur de créer, de traiter, de stocker, de diffuser la data au moyen d'un système informatique ou d'un réseau de communication électronique. Et donc, il y a plusieurs activités qui peuvent tomber sur le champ de cette matière-là. Le deuxième livre, lui, il fixe le cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, ici, il s'agit des différentes autorités qui interviennent dans la régulation du secteur. Et bien entendu, il y a le ministre du Numérique, l'autorité de régulation du numérique l'autorité nationale de certification électronique, l'agence nationale de cybersécurité, ainsi que le Conseil national du numérique. Ce sont les différents organes qui interviennent, n'est-ce pas, dans la régulation du secteur. Troisième livre, c'est le livre qui détermine les régimes applicables aux activités et services numériques. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un développe ou entend développer dans notre pays des activités ou services numériques, quel est le régime auquel il soutient ou il soumet pardon, cette action. Il doit absolument euh, suivre ces régimes-là, autrement, c'est des désordres. Et voilà pourquoi le texte ici a prévu trois régimes. Le régime de l'autorisation, il y a des activités numériques pour les exercer dans notre pays, il faut que vous puissiez obtenir au préalable l'autorisation. La, Et c'est l'article 15 qui définit, n'est-ce pas, euh, euh, tous ces différents services concernés. Nous avons le régime de la déclaration. Ici, vous n'avez pas à être autorisé. Vous commencez votre activité et vous allez faire la déclaration dans les délais légaux et suivant la procédure prévue à cet effet. Et puis, il y a le troisième régime, c'est l'homologation. Vous avez déjà, n'est-ce pas, euh, commencé une activité, mais cette activité, pour qu'elle puisse être continuée en toute légalité, il faut qu'elle soit homologuée. Et à chacune des étapes, selon le régime, les législateurs a prévu l'autorité qui autorise, qui prend acte de la déclaration ou qui homologue. Le quatrième livre, c'est celui qui fixe les droits et les obligations des fournisseurs des activités et services numériques. Et donc ici, nous avons les articles 21 jusqu'à l'article 37 qui définissent l'ensemble des droits et obligations des acteurs, n'est-ce pas, du numérique. Le quatrième livre, lui, c'est un livre qui porte sur un certain nombre d'activités concernant le numérique, notamment dans le souci de pouvoir assurer, si vous voulez, la dématérialisation de plusieurs structures, l'administration publique ou autres. Et c'est parmi ces différents services concernés par la dématérialisation, nous avons d'abord l'administration publique elle-même. Eh bien, par rapport à ça, le Code a prévu les règles qui régissent les échanges d'informations par voie électronique au sein de nos administrations. Je pense qu'il est important aujourd'hui que nos administrations atteignent un niveau où on ne fait plus des échanges de papiers. Vous sortez ici, il y a la pluie qui tombe. Si vous avez une lettre du ministre qui est adressée à tel autre, vous pouvez attraper la pluie et cette lettre est abîmée. Et vous voyez que le temps que vous expliquez au ministre, le mal est fait. Et donc, le souci est d'aller du côté de la dématérialisation. Et donc, par rapport à ça, il fallait définir les règles qui président aux échanges des données entre administrations. Eh bien, par rapport à cela, le Code prévoit également ces règles-là. Et pour faciliter les échanges inter-administration et le gouvernement, et bien, le Code a prévu la mise en place d'un intranet gouvernemental et d'un guichet L'intranet, c'est l'ensemble de cette structure qui est composée du software et du hardware qui permettent que dans un réseau fermé, n'est-ce pas, l'État puisse fonctionner à travers ses services de telle sorte qu'on vit un peu, si je peux dire, dans un système clos. Il n'est pas ouvert aux autres. Et au niveau du guichet numérique, l'on a pensé que l'État a plusieurs solutions digitales dans les différentes administrations. Il n'est pas bon que chaque système fonctionne en silo d'une manière vraiment, j'allais dire, isolée. Et donc, voilà pourquoi on a prévu que l'on puisse avoir un guichet numérique qui va être comme un agrégateur des différentes solutions numériques qui sont développées par-ci, par-là. Les autorités qui décident peuvent être en mesure de regarder pour dire, voilà, euh, nous avons par exemple, en matière de recettes, par jour, les quatre régies ou les trois régies financières qui ont fait des recettes, on peut, à travers ces guichets numériques, savoir exactement à la fin de la journée qu'est-ce qui est entré dans la caisse de l'État et venant des différents services. Eh bien, cette euh, euh, infrastructure qui est les guichets numériques de la RDC est également prévue dans les codes à l'article 41 comme étant l'une des solutions pour la dématérialisation de notre administration en plus de l'intranet gouvernemental. L'autre ce qui est important de pouvoir euh, réglementer, c'était l'archivage électronique. Je pense que nous tous, nous sommes témoins du fait que de plus en plus, notre pays manque de la mémoire du côté des documents. Pourquoi Parce qu'il suffit qu'une administration change. Celui-là, il part avec tout ce qu'il a eu comme euh, document à traiter. Et il suffit qu'il y ait un, une petite pluie, eh bien, ça tombe toute par n'est-ce pas, euh, parce que c'est mouillé, ou bien un incendie se déclare quelque part, tout est parti. Alors on s'est dit, comme sous d'autres cieux, il est important que l'on puisse avoir la mémoire de nos administrations à travers un principe qui est codifié, l'archivage électronique. Alors là, nous avons les règles sur la matière de conserver, la manière de conserver des documents euh, de manière électronique, sur euh, les exigences spécifiques qui doivent suivre de telle sorte que nous puissions assurer plus tard l'interopérabilité, n'est-ce pas, entre les différentes administrations avec les bases de données qui sont archivées. Et enfin, nous avons, dans la même veine, nous avons considéré qu'il était important pour encourager ceux qui doivent amener des solutions de consacrer les droits de la propriété intellectuelle et industrielle, notamment pour tous ceux qui amènent des solutions technologiques, en reconnaissant très clairement dans la loi le statut d'œuvre d'esprit à ce que nous pouvons considérer comme logiciel, application, plateforme numérique, matériel, de conception préparatoire, ainsi de suite. Donc, ces choses-là doivent avoir un statut légal protégé, n'est-ce pas, d'œuvre euh, d'esprit et euh, protégé par la loi. Et c'est comme ça que l'article la, 47 est suivant donne des règles par rapport à ça. Nous avons également une autre euh, activité euh, numérique qui est très importante mais qui était très peu développée dans notre pays. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais très peu développée parce que les règles n'étaient pas très claires et des gens avaient beaucoup de méfiance. C'était le commerce électronique. Je signale que, les, en lui-même, le commerce électronique faisait déjà l'objet d'un projet, n'est-ce pas, de loi de la part d'un collègue, c'est lui qui est en charge euh, du Le commerce merci. extérieur, donc euh, mon collègue Jean-Lucien, euh, euh, qui avait très bien avancé avec ses projets, mais qui avait considéré à la fin que pour de besoin, des besoins, de cohérences, il était important qu'un tel commerce électronique ne figure pas en dehors du cadre global, n'est-ce pas, du numérique. Parce qu'à la base, d'abord, c'est quelque chose qui est fondé sur l'outil digital. Voilà pourquoi le Code du numérique a aujourd'hui un livre qui est consacré au commerce électronique. Ce livre fixe les règles générales qui régissent le commerce électronique, dont le champ euh, des échanges qui sont concernés, euh, et également il prévoit les mécanismes des paiements par voie électronique. Lorsque vous faites des achats en ligne, vous devez avoir la possibilité d'être rassuré que les paiements que vous effectuez sont des paiements qui sont pris en compte et que cela fonctionne normalement. Et nous avons également, toujours dans le cas du commerce électronique, euh, la question des intermédiaires commerciaux, mais aussi et surtout la question du contrat électronique lui-même. À partir des quand et les juristes savent très bien que pour des contrats nous avons toujours à cœur de savoir, à partir de quand le contrat est formé, à partir de quand il y a concordance des volontés, quels sont les effets de ces contrats, quels sont les mécanismes d'extinction. Eh bien, dans le cadre, n'est-ce pas, du, euh, euh, du commerce électronique, nous avons enfin un cadre juridique qui définit très clairement les conditionnalités du contrat électronique, les conditions de naissance, ses effets les obligations, les droits entre les partis et les mécanismes d'extinction. Et ça, c'est une nouveauté parce que nous n'avions pas encore dans notre pays ce cadre-là. Donc, pour les gens qui sont friands de ces questions, maintenant, nous avons un cadre parce qu'il peut se faire et vous aurez des contentieux dans la pratique que quelqu'un qui achète, par exemple, telle chose à Dubaï ou je ne sais pas moi, à telle autre partie du monde, mais il le fait sur la base... Euh, euh, n'est-ce pas, dans une plateforme en utilisant sa carte, il a payé, il a choisi, il a sélectionné ses articles, il paye, son compte est débité, mais la transaction ne passe pas chez les vendeurs. Donc, du coup, il n'a pas obtenu, n'est-ce pas, l'article qu'il a voulu acheter en ligne. Alors, la question va être à partir de quand on peut considérer que le contrat était déjà formé. Donc, toutes ces questions, vous aurez, n'est-ce pas, des éléments à travers le code qui vous renvoient à des règles très précises sur ces questions-là. Il y avait également euh, d'autres questions qui étaient euh, importantes par rapport à ces codes. Donc, hormis euh, ces activités dont je venais de parler ici, il était très important que nous puissions également déterminer euh, la question de plateforme. Et par rapport à ça, nous savons que plusieurs plateformes dans notre pays et plusieurs fournisseurs en position dominante exercent des activités, euh, n'est-ce pas, sur l'espace, les cyberespaces congolais. Mais nous ne savions pas jusque-là avoir. Merci. Nous ne savions pas jusque-là comment nous pouvions avancer euh, avec euh, cette situation. Au jour d'aujourd'hui, la question surtout était de savoir comment euh, tous ceux qui euh, viennent se greffer sur les services euh, d'opérateurs euh, en position dominante pouvaient également créer de la richesse par rapport à ceux de nos internautes qui se connectent sur leur plateforme. Eh bien, la question a été renvoyée ici à une mesure euh, n'est-ce pas, administrative, par arrêté, nous allons réglementer cette question-là, les détails sur la question des plateformes. Sur la question des outils et écrits électroniques et prestataires de services de confiance, je pense que c'est l'une des grandes réformes aussi que le Code amène. Parce que jusque-là, nous étions habitués à la hiérarchisation des preuves dans notre pays, euh, telle que consacrée par le Code civil et à la liberté des preuves en matière commerciale. Mais là, nous avions la dématérialisation des éléments de preuve, Et donc, le Code est venu admettre le principe de la validité juridique de l'écrit électronique et de la preuve électronique qui vont avec. Donc, ce qui fait que nous avons aujourd'hui des outils qui appuient euh, cette preuve électronique, notamment nous avons des cachets électroniques, la signature électronique, toutes ces questions-là ont dorénavant un cadre juridique, n'est-ce pas, euh, assez clair. Nous avons un autre livre qui est sur le contenu numérique, eh bien, ici, il s'agit des données publiques et des données privées. Et vous savez très bien que nous avons toute une panoplie des données publiques qui, jusque-là, n'étaient pas, euh, si vous voulez, stockées, échangées entre administrations d'une manière ordonnée. Eh bien, le Code vient fixer les règles sur les statuts des données publiques et sur les statuts des données privées. Quand vous lirez les articles 168 et suivants, vous verrez. Quels sont les registres qui sont catégorisés comme étant des registres de stockage des données publiques Quant aux données à caractère personnel ou des données personnelles, eh bien, dans un État qui veut faciliter -ce pas, la protection de ses citoyens, il était très important que l'on puisse avoir tout un régime de protection des données à caractère privé. C'est comme ça que euh, vous allez voir que sur le plan pénal, il a été précisé qu'il y a certaines infractions qui ont pour origine justement l'atteinte de données à caractère personnel. En, en, en plus de, de, de ces statuts-là de, euh, de données à caractère personnel et des données publiques, il y avait, le Code a également prévu euh, le principe et les conditions d'identification électronique, qui est un processus consistant justement à utiliser les données ou identités des personnes physiques ou morales par des procédés électroniques. Il était donc très important que l'on puisse déterminer cette question d'identification électronique, notamment avec la question d'identifiant unique. Je crois que dans d'autres pays, on arrive facilement à retrouver des gens à partir du moment où on a identifié chaque citoyen par un numéro d'identifiant unique. Eh bien, le texte ici a prévu également euh, cette question-là d'identifiant unique pourrait lire Utilement, les articles 167 et suivants. Et donc, pour assurer, en ce qui concerne la question des données, la souveraineté numérique, c'est-à-dire la maîtrise de l'État sur ces données publiques et sur les données privées, il y a un principe qui a été inséré dans les codes, c'est l'obligation de stocker, d'héberger et de loger en RDC chacune des catégories de ces données. Vous avez l'article 167 et l'article 201 alinéa premier, sauf les exceptions. Évidemment, il ne faut pas qu'on dise, mais vous allez tout stocker au Congo. Mais nous savons que, pour certaines raisons, on peut être en difficulté pour le faire localement. Voilà pourquoi la loi respire avec la notion, sauf les exceptions prévues par la loi 201 alinéa 2 à 3. A 4, pardon. Outre... Les droits de la personne concernée, l'ordonnance. Il faut penser à ne pas épuiser toute la matière parce qu'il y a des questions qui viennent. Merci. Mmh. Bon, vous êtes habitué à ce genre d'exercice. et nous on a la déformation, n'est-ce pas, professionnelle, d'être de, devant, voilà. devant le prétoire ou devant l'université. Exactement. Donc je vais vraiment faire euh, euh, short pour que les autres viennent peut-être par question, on va euh, compléter euh, cela. Donc, hormis ces livres-là, nous avons un autre livre important sur la sécurité et la protection pénale des systèmes informatiques. Eh bien, ici, il était très important que pour que nous puissions moraliser un tout petit peu l'utilisation et les échanges de données, il était important que les textes prévoient pour tous ceux qui développent un système informatique de prendre des dispositions pour sécuriser, n'est-ce pas, les systèmes contre les cyberattaques. Vous savez que de plus en plus de nos jours, il y en a de partout. Et donc, le Code prévoit également l'obligation en matière de cybersécurité, mais si les délinquants franchissent, n'est-ce pas, la ligne et arrivent à passer à l'acte, il était important donc que nous puissions définir également au niveau des échanges de données quelles sont les différentes infractions à la matière. Voilà pourquoi le texte ici prévoit toute une panoplie d'infractions, notamment, vous avez dans le, le, le document qui circule. Euh, je crois que vous avez pu euh, en faire peut-être à cœur, joie, écho à certaines de ces infractions que je ne dirai pas parce que bon, vous les connaissez plus euh, que moi. Et donc, il était important que l'on puisse incriminer un certain nombre de comportements n'est-ce pas, qui passent par l'utilisation de la data via les outils informatiques. Ces infractions sont ici, on aura peut-être le temps d'entrer dans les détails, mais le principe est que on admet que les infractions de droit commun qui peuvent se commettre à travers, n'est-ce pas, les systèmes informatiques, constituent également des infractions que l'on retient dans le cas du Code du numérique. Mais en dehors de ces infractions de droit commun, il y a également des infractions spécifiques qui ont été créées ici, notamment par exemple l'harcèlement par les billets de communication électronique. Combien de journalistes ne sont pas victimes ou auteurs parce que c'est dans les deux sens. Il y a des journalistes qui harcèlent, il y a aussi des journalistes qui sont harcelés. Et donc, il faut bien se situer dans cette position-là. Faites très attention parce que vous pouvez tomber sous les coups de cette incrimination. En dehors de tout cela, il y a, comme dans tous les autres textes, des dispositions diverses, transitoires et finales. Et donc, c'est par là que le texte prend fin parce que, il précise très clairement quelles sont les dispositions qui sont abrogées et quel est le délai, n'est-ce pas, pour certains, certaines des dispositions pour être totalement, n'est-ce pas, en vigueur. Notamment, je vous ai parlé sur la question qui concernait les services qui fonctionnaient avant dans le secteur du numérique et qui ont un délai, n'est-ce pas, pour pouvoir se mettre en harmonie avec la nouvelle réglementation. Donc voilà, Excellence, chers collègues, en quelques mots, ce n'est pas évident pour un texte aussi volumineux de pouvoir se résumer et de synthétiser comme je l'ai fait. Et je m'en excuse si je n'ai pas été, n'est-ce pas, euh, en profondeur pour certaines notions, en comptant sur le débat qui pourra, n'est-ce pas, euh, venir élucider certaines de ces notions. Je vous remercie. Ben, je dois rappeler que cet exercice est le premier d'une longue série parce que vous, les juristes, vous dites que nul n'est censé ignorer la loi. Ben, il faut que de notre part on s'assure que la loi est connue et suffisamment vulgarisée. C'est pour ça que d'ailleurs nous faisons cet exercice parce que c'est à travers les médias et les journalistes que nous procéderons notamment à des exercices d'explication du contenu de ces textes. On va commencer la série des questions ici, c'est euh, ping-pong, donc quand on pose des questions on répond directement. Je voudrais commencer la série avec M. Israël Moutala. Monsieur le ministre, merci de la parole. Euh, ma question va s'adresser principalement et subsidiairement à vous, monsieur le ministre, à, principalement au ministre de, du numérique. C'est pour dissiper certains malentendus. Euh, le premier malentendu, c'est par rapport à la portée, le champ d'application de cette loi. Il est dit dans son article 4 que. La réglementation et la, ré, et la régulation du secteur audiovisuel est exclue de cette loi. Qu'est-ce que vous entendez par audiovisuel Pourquoi vous n'avez pas pris un terme plus, globo, plus global, plus globalisant comme la presse Parce que, est-ce que la presse en ligne, la presse numérique, est-elle concernée par l'article 4, quand il l'exclut le secteur audiovisuel, est-ce que par secteur audiovisuel, vous voulez parler de la presse Ça, c'est la première préoccupation. Parce que nous pensons que la loi Mouyaya sur la presse est une loi spécifique à la presse et que la loi du numérique ne peut pas venir régir ou réglementer notre secteur. Voilà la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est par rapport au champ de la publicité. Là également, nous, nous dépendons du CSAC du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est institué par une loi organique. Ici, on a l'impression que la loi du numérique met sur un pied d'égalité les commerçants ordinaires et les médias de manière générale. Or nous, nous ne sommes pas des commerçants, nous faisons, nous rendons un service public, bien que n'étant pas, un service public. Nous rendons un travail d'intérêt général et lorsque nous étions aux états généraux avec le ministre Mouyaya, dans sa nouvelle loi, il était question de trouver des aménagements, euh, des espaces matériels, financiers et légaux pour viabiliser les entreprises de presse. Et là, nous sommes dans un régime général euh, où vous interdisez, par exemple, certaines publicités que nous avons en ligne. Enfin, sur la question de la souveraineté numérique, euh, je n'ai pas vu un un chapitre, un livre consacré aux GAFAM. On a beau ré réglementer ici, mais Google, Facebook, Amazon, Twitter se moquent de cette réglementation parce qu'ils ont leur loi à eux. Quelles sont les passerelles entre vous, entre cette loi et les, les GAFAM J'ai beaucoup de questions, mais je vais me limiter à ces trois questions. Euh, monsieur, monsieur le ministre Eberangé. Voilà. Monsieur le ministre, avez la parole. Merci beaucoup euh, Israël pour euh, vos questions qui sont toutes pertinentes. Euh, D'abord pour les champs d'application, je précise une fois de plus, comme je l'ai dit dans l'introduction, que l'objet de cette loi n'est pas d'organiser l'activité de presse. Nous avons une loi a été brillamment porté par mon collègue et qui, au jour d'aujourd'hui, sert de loi de référence. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent savoir quelles sont les conditions pour exercer les activités de presse en ligne, notamment, quels sont les droits et obligations, n'est-ce pas, de ceux qui pratiquent cette activité-là, quelles sont les conditions de cessation de cette activité, eh bien, ce n'est pas dans les codes numériques que vous allez trouver cela. Ça, c'est dans la loi sectorielle qui organise la presse, n'est-ce pas, audiovisuelle. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans le code du numérique, à plus d'un titre, nous avons fait des renvois à cette loi. -là. En revanche, il est un fait que le journaliste, et en particulier celui qui fait, n'est-ce pas, la presse en ligne, il est au contact quotidien de la data les données passent à travers son entreprise ou son activité. Et donc, il est très important que celui-là qui manipule ces données-là sache qu'il ne peut pas disposer de n'importe quelle manière de ces données. Le contenu des données qui passent par cette presse ne peut pas être n'importe lequel, parce qu'il y a une loi qui, aujourd'hui, fixe le contenu. Je donne un exemple. Vous êtes un opérateur de presse en ligne mais vous vous êtes donné à cœur joie parce que vous voulez faire le buzz n'est-ce pas débalancer de des images pornographiques ces contenu là vous êtes rattrapé par le code du numérique qui spécifie la règle sur les contenus parce qu'on dit le contenu doit être licite et donc par rapport à ça le cadre d'exercice les droits et les obligations sur l'activité de la presse confèrent loi sectorielle. Mais le manip la manipulation, n'est-ce pas, de la data qui passe par là en tant que contenu, eh bien, vous avez l'obligation de vous conformer aux exigences, n'est-ce pas, prévues dans, euh, euh, n'est-ce pas, euh, euh, le Code du numérique. Et on peut aller un peu plus loin, même par rapport à ça. Si, en dehors des activités de la presse, comme presse, mais vous vous adonnez à des activités qui relèvent, par exemple, en plus de la presse, vous devenez une entreprise de marketing, une entreprise commerciale qui s'adonne à des actes qui relèvent du commerce électronique. Comment voulez-vous que la loi de la presse vienne sur les aspects En fait, tout dépend de vous. Les curseurs, vous les mettez de quel côté Vous les mettez du côté de la presse auquel cas vous restez régi par la presse, ou bien vous le mettez du côté des activités qui sont captées par le code du numérique, auquel cas c'est de ce côté-là que vous allez partir. En ce qui concerne la publicité, comme je disais ici, il faut faire très attention, euh, le code du numérique n'a pas pour vocation de réguler la publicité, mais il a besoin de s'assurer que la publicité qui a un contenu, encore une fois, doit être un contenu qui répond aux normes. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où, pour gagner de l'argent, les gens sont prêts à tout. Et il y en a même parmi vos confrères, vous êtes les premiers à vous offusquer de certains débordements. Eh bien, voilà, par rapport à ces publicités, il y a des publicités... En matière de publicité, vous ne pouvez pas être sur les mêmes pieds d'égalité que les commerçants. Non. Déjà, comme je vous ai dit, ce n'est pas la vocation du Code du numérique d'aller regarder euh, qui prend quoi en matière de publicité. Nous, la publicité ne nous concerne que, comme j'ai dit, en tant que données et sur l'aspect de son contenu. Voilà. En ce qui concerne la souveraineté numérique, ça c'est une notion très importante. Et peut-être nous ne prenons pas encore aujourd'hui les choses... Dans, on ne mesure pas vraiment, j'allais dire, l'importance de cette question de la donnée. La donnée, comme disait l'autre, c'est l'or de demain. Nos minéraux vont s'épuiser un jour. Le pétrole, les gaz, ça va s'épuiser un jour. Mais les données sont perpétuelles tant que nous avons la vie nous allons sécréter tout le temps des données. Et donc, il est très important de comprendre qu'aujourd'hui, le monde a atteint la dimension de la marchandisation, n'est-ce pas, des données. C'est-à-dire, vous pouvez vendre les données, vous pouvez en faire aujourd'hui quelque chose qui euh, vous, vous donne des revenus. De certains pays, comme l'Estonie, qui n'est pas très grand, c'est un petit pays en termes de superficie, mais qui a un budget plus important aujourd'hui. Quelle est leur matière première Qu'est-ce qu'ils vendent à travers le monde. C'est la donnée, la capacité des stocks, les GAFA, mes consorts, qu qui ne peuvent pas stocker chez nous pour X raisons, mais stockent là-dedans. Et ce stockage-là est un service qui rémunère, qui apporte beaucoup dans les budgets de l'État de ces pays. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus euh, considérer que la donnée est quelque chose à négliger. Bien au contraire, il faut bien la créer, il faut bien la stocker et bien l'échanger. Imaginez-vous que si nous arrivons à digitaliser tout, la plupart de nos services, par exemple au niveau des universités, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes à Mouenedit. Vous avez besoin d'avoir votre attestation que vous avez fini à la faculté, par exemple, des lettres à telle année. Vous allez prendre un avion pour arriver jusqu'à l'université de Kinshasa et chercher ces. Alors que quand on a digitalisé, vous pouvez avoir ces services uniquement. Vous vous mettez sur la plateforme, vous demandez les documents, on vous donne les documents, vous payez juste peut-être 1 000 mille, mille francs, ou je sais pas moi, 1 euh, euh, million de francs, ou je sais pas moi, euh, un montant en tout cas dérisoire, qui peut être en, en réalité en dollars 2 ou 3 dollars par là, mais là vous alliez payer tout un billet d'avion de milliers de dollars. Donc c'est important que nous puissions aujourd'hui considérer que le champ d'application de notre code, il obéit au principe de la territorialité. Les lois sont faites pour le pays, pour la RDC. Elles ne sont pas faites pour les États-Unis, elles ne sont pas faites pour euh, le congo Brazzaville ou bien pour la C'est le principe de la territorialité de la loi. Voilà pourquoi nous légiférons pour ce qui se passe dans l'espace. Mais on a eu quand même la précision d'indiquer que pour les transactions qui sont en direction de la RDC. Donc qui viennent, qui entrent ici et qui se déroulent sur place, eh bien là, nous avons la possibilité effectivement de pouvoir capter ces transactions-là. Et nous avons dit que pour les détails, parce qu'il y a des aspects financiers, ça fera l'objet, n'est-ce pas, des arrêtés interministériels entre le ministère du numérique, ministère des Finances, parce que nous devons nous retrouver. Pour calculer tout cela, ça nécessite un certain nombre de considérations qu'il faut intégrer. Mais le principe a été que par arrêté ministériel, n'est-ce pas, on va déterminer les modalités justement de fonctionnement de ces services et donc la possibilité de fixer la perception de quelque chose. Voilà, on va prendre la question de Blaise Aïmba. Monsieur le ministre, puisque vous parlez de monsieur le ministre du Numérique, le professeur Eberand, puisque vous parlez de la souveraineté en cette question, nous avons une très belle loi. On nous accuse souvent, nous l'RDC, de disposer des très belles lois, mais l'application pose problème. Quels sont les outils numériques dont dispose à ce jour votre ministère, donc la République démocratique du Congo, qui va vous permettre ou nous permettre d'être pratiquement en ordre avec ce que prescrit le Code du numérique Petite question que j'avais. Merci beaucoup. Encore une fois, ce sont des questions très pertinentes. Je vous remercie parce que là, euh, si j'étais devant ma hiérarchie, j'allais me retourner con, euh, de, euh, à leur direction pour dire, voilà, c'est la question fondamentale. Disposer des infrastructures qui assurent la souveraineté, suppose que vous mettez la main dans la poche <rire> Suppose que l'État investit. Et Dieu merci, ça, ce sont des investissements qui ne sont pas pertes. Ce ne sont pas des investissements, comme on dit, de, de, de, de prestige, mais ce sont des investissements réellement rentables. Et je peux vous dire qu'au niveau du numérique, nous avons déjà eu à, à proposer euh, et faire valider d'ailleurs au Conseil des ministres dans le cadre de projets euh, importants du numérique, notamment pour le stockage la mise en place du data center national. Eh bien, ces projets-là restent encore pendant. Nous avons déjà réalisé les études de faisabilité. Il ne reste plus maintenant qu'un problème de budget. Et Rassurez-vous, vous en savez certainement, que ce genre d'infrastructures ne se négocient pas à un franc congolais près. Ce sont des infrastructures qui vous coûtent des millions de dollars. Nous pouvons en avoir jusqu'à 100 millions et pourquoi pas plus mais ce n'est pas que le pays ne peut pas se doter de cela. Aujourd'hui, le gouvernement a levé l'option ou le principe que si nous n'avons pas encore notre propre budget pour le financer, nous pouvons passer par un partenariat. Et le ministère a eu effectivement, jusque-là, a déjà signé un certain nombre de partenariats pour des raisons de confidence comme on est encore là. Je ne pourrais pas m'étaler longtemps sur ça, mais rassurez-vous que nous avons trouvé des partenaires qui accepte de financer avec un montage financier qui permet également d'avoir aussi un plan de remboursement, n'est-ce pas, de cet investissement à travers ces Mais rassurez-vous que si tout va bien, Inch'Allah, nous pourrons d'ici là, n'est-ce pas, finaliser euh, euh, euh, le bouclage de ces financements et mettre en place notre data center national qui va être finalement... Euh, euh, euh, l'infrastructure qui va permettre de pouvoir sauvegarder toutes les data sectorielles de, et qui aura lui-même un backup également logé sur les territoires, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Donc le projet est déjà lancé, nous sommes en plein dedans et nous espérons que bientôt nous allons closer là-dessus. Je, je crois qu'il faut qu'on soit en mesure de situer euh, la problématique de manière générale dans son contexte. Le ministère du numérique a été créé comme principale innovation. D'ailleurs, M. le ministre, ça faisait deux ans, hier, que nous avions été appelés à ces charges par le Premier ministre et le Président de la République, comme une innovation. C'est un secteur qui commence, en réalité, à vivre du point de vue légal, parce qu'il y avait des activités qui s'exerçaient, mais il avait pas de cadre. Aujourd'hui, l'urgence, c'était d'avoir une administration, je pense que, il y a un secrétaire général qui a été recruté sur base d'un concours okay. qui a été fait. Je pense qu'il y a des Congolais qui sont experts, qui sont en train d'être sélectionnés pour participer justement à cet important travail. Il fallait avoir une législation, parce que c'est la législation finalement qui définit les principes et qui répertorie toutes les activités qui sont concernées. Parce qu'il y a des clarifications qu'il fallait apporter. Je reviendrai. Même si Israël n'a pas fini de me poser sa question, mais je reviendrai sur un certain nombre d'éléments dont il a parlé. Parce qu'il y a les médias, il y a, euh, je ne sais pas, le commerce électronique, mais le numérique, je ne dirais pas que c'est un peu comme la communication, mais c'est un secteur transversal qui s'occupe de tous les domaines. Uh -huh. Si vous allez dans les mines, si vous allez dans les infrastructures, si vous allez partout, tout passe par là, numérique, digitalisation et tout ça. Et donc nous sommes engagés dans un processus qui requiert, comme il est dit, d'importants investissements. Et je pense que le président de la République lui-même disait qu'il faut faire du numérique, un hein, levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social. Et donc, nous sommes dans cet objectif. Nous paierons le coût parce que lorsque nous serons en mesure de contrôler toutes ces données, il y a tant d'autres applications qui peuvent se faire et tant d'autres bénéfices qui peuvent être générés pour ces secteurs. Et donc, c'est une priorité sur laquelle nous travaillons avec le ministre et pour laquelle, euh, lorsqu'elle nous aurons de progrès, nous reviendrons au-devant au de vous pour en parler. On va prendre la question de José Babia. Merci pour la parole, monsieur le ministre Héberand. Comment comptez-vous faire pour vulgariser cette loi, cette nouvelle loi Nous savons dans ce pays, plusieurs lois votées, promulguées, mais qui ne sont pas très connues du public. Comment comptez-vous rélever ces défis merci merci euh, pour cette question euh, une chose est avoir euh, un texte une autre chose est savoir faire connaître également ces textes là et donc euh, par rapport à, à, à, à, à, à cette préoccupation là je pense que déjà ce que nous faisons c'est le début la vulgarisation d'un texte aussi important nécessite beaucoup de moyens parce que nous avons, là, nous sommes dans un média officiel. Heureusement que le collègue ne m'a pas fait payer, parce que nous sommes dans un média officiel. Mais rassurez-vous, nous ne pouvons pas couvrir partout avec les médias officiels. Il va être donc important, à un moment donné, de passer par d'autres médias privés, mais aussi de diversifier les actions ou les activités de vulgarisation. Nous avons le monde, par exemple, professionnel, le monde des avocats et des magistrats qui utilisent à longueur de journée les textes de loi. Donc, de ce côté-là, il faut également faire ce travail de vulgarisation pour montrer les innovations qui sont arrivées et qui dérangent par rapport aux principes que nous avions connus déjà, par exemple, en matière de preuves, je vous ai dit, et qui vont impacter même sur le fonctionnement des greffes. Imaginez-vous, par exemple, qu'on dise que nous devons faire un appel. L'appel, on vous dit il faut le faire dans un délai très court, 10 jours ou bien 30 jours. Mais dès là où vous vous trouvez, vous avez appris qu'on a rendu la décision vous avez perdu. Il faut qu'on arrive à faire, par exemple, admettre le principe, parce que l'écrit électronique est heureux, que la déclaration d'appel peut être faite, par exemple, par voie électronique où vous vous trouvez et dont vous devez être en contact avec les rêves. Mais ça nécessite quoi Que ces administrations-là, également à leur niveau, puissent se mettre à niveau. Voilà pourquoi le projet d'intranet gouvernemental, aujourd'hui, dont je parlais tout à l'heure, va avoir, entre autres, effet de pouvoir amener ce côté-là de la dématérialisation de nos administrations. C'est un projet qui est déjà en cours, qui est lancé et qui est en pleine implémentation. Mais, comme je disais, nous n'allons pas nous limiter là. Nous allons organiser de séances de colloques de restitution, de vulgarisations dans des universités et même, je vais arriver, aller le plus loin, au niveau des gens des théâtres, parce que parfois, comme disait l'autre, nous on se à la cathéâtre Malheureusement dans la pratique vous savez que la manière dont certaines personnes ont de manière désinvolte, avec une désinvolture déconcertante ils se permettent à hacher à travers les réseaux sociaux chaque jour des personnalités, et cela sans la moindre preuve. Donc il faudra également atteindre ces milieux-là, arriver auprès de ces gens-là, de ces acteurs, pour qu'ils puissent faire demander au peuple concerné de faire très attention. Parce que oui, c'est du spectacle, oui, c'est vraiment du spectacle d'insulter les autorités, de pouvoir dire tout ce qui se passe par la tête. Mais les conséquences sont réelles, parce que maintenant, nous avons un texte qui va le prendre en charge. Voilà. Il faudrait bien que ce message passe en disant, oui, attention, le spectacle que vous faites, moi, je suis gardé du temple, je ne sais pas de quel temple, moi, je suis euh, l'homme qui a mis, je ne sais pas moi, l'eau dans ceci, et, cola, et à partir de là, ça me donne le pouvoir de dire que le ministre Mouyaya a pris... Euh, n'est-ce pas, la caisse euh, de, euh, de, de, de son ministère et qu'il est allé acheter deux maisons, euh, je ne sais pas moi à quel endroit. Oui, c'est du spectacle. Quand tu parles, tu te mires devant, euh, n'est-ce pas, euh, ton téléphone portable ou je ne sais pas moi, les supports que tu utilises. C'est très bien. Et après, tu postes ça. Vous avez, euh, ça fait les buzz et tout ce que vous voulez. Mais les conséquences sont réelles à la fin. Parce que quand vous allez vous retrouver devant un procureur qui te dit, « Très bien, la liberté de la presse est reconnue, mais vous pouvez nous apporter les preuves de tout ce que vous êtes en train de dire. » C'est là que vous allez dire, « Mon konzambok a la Non Non, En, en d'autres termes, pour être plus clair, ça veut dire que si quelqu'un prend son téléphone, partage un message sur WhatsApp avec des imputations de ce genre, je peux me saisir de ces messages WhatsApp, je porte plainte et on met la main sur lui. Mais bien sûr, parce que le principe n'est pas que vous n'avez pas le droit de parler ou de vous exprimer. Oui, mais vous devez vous assumer. C'est-à-dire lorsque vous faites véhiculer euh, véritablement des fausses informations, des fakes, c'est connu. Mais toi, tu, tu prends ces informations, si ce n'est pas toi l'auteur, mais tu le relais, parce que le problème de la loi dit, soit c'est vous qui l'avez produit, ou soit c'est vous qui le relayez en connaissance des causes, en sachant que c'est du fake. Avec l'intention de quoi De nuire à autrui. Eh bien, pourquoi voulez-vous que votre liberté devienne un bon souci pour moi Pourquoi Voilà pourquoi, dans un état des droits, on devait prendre des dispositions pour arrêter net ce genre de blagues et que les personnes qui vont passer dans les réseaux sociaux, qu'ils qu'elles expriment des choses qui sont véridiques ou vérifiables et non pas être là comme des caisses de résonance, de la haine, de mensonges ou de tout ce qui peut être comme antivaleur. Non, ce n'est pas ça un état de droit. Un état des droits, c'est celui qui donne la liberté pour dire des choses vraies ou véridiques, et non pas pour aller faire l'apologie de la haine, de l'incitation, n'est-ce pas, à la haine raciale ou à la violence ou euh, à, à des antivaleurs de bah, gens voilà. Monsieur, Monsieur le ministre, il y a beaucoup de questions. On va essayer de le contenir dans les 15-20 minutes qui nous restent pour être sûr qu'on est dans le temps. On va prendre la question de Innocent Olenga, et puis on prendra trois ou quatre questions pour terminer. Euh, comme ça, on est sûr qu'on a répondu à l'essentiel. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement la chaîne nationale, même si on est en direct à la chaîne nationale. Mais il y a les représentants des médias nationaux et internationaux qui sont là et qui feront le relais Très de bien. cette communication. Monsieur Innocent Lenga. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le ministre. Euh, j'ai une proposition et puis une question. Allez-y. La proposition, c'est que j'ai eu euh, le privilège d'accompagner l'ancien ministre de la Recherche scientifique à Cap Town euh, dans un forum euh, sur la science. Et là, un partenariat avait été signé avec euh, un institut de recherche là-bas pour l'installation d'un centre data à Kinshasa d'une grande capacité. Parce que ce que nous, on avait vu là-bas, c'était toute une usine pour la conservation des données, et des privés, et des entreprises, et des institutions. Et ça fournissait un peu d'argent. Dans le cadre de la trans, trans, transversalité des, des ministères, je pense que vous devez capitaliser cet accord-là, pour, dans le cadre des numériques, pour l'installation de ces centres data. Alors, ma question, ce n'est pas sur l'économique, mais c'est sur les ministères du numérique. Il n'y a pas très longtemps, vous avez créé les portails de la RDC, mais apparemment, ces portails ne fonctionnent pas correctement. La mise en jour pose sérieusement problème. Et aussi, euh, l'arrêté interministériel que vous avez signé avec euh, les ministres de la communication pour la gestion de ces portails, les agents, jusque-là, depuis euh, novembre, ne se mettront pas, ils ne sont pas payés. Pourquoi Merci. Merci. Je pense que je me ferai compléter euh, sur un aspect de cette question par euh, mon collègue. Ça tombe bien parce que c'est avec lui que nous co-gérons, n'est-ce pas, cette infrastructure. L'idée était bonne au départ, comme vous le savez, mais en réalité, aujourd'hui, ce qui pose problème pour des mises à jour, vous avez euh, euh, souligné euh, le, le, le, le point le plus important, c'est la motivation de ces personnes-là qui doivent, n'est-ce pas, faire ces mises à jour-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense, euh, on ne va pas euh, étaler. Nous avons eu quelques petits soucis de ce côté-là. Euh, je, je parlerai comme celui qui devait... Vous savez, quand vous êtes débiteur de quelqu'un et que le créancier vous appelle et vous interpelle, même quand c'était pour vous saluer, vous risquez... De croire qu'il est en train de vous demander. -ce pas, voilà, c'est le sentiment que j'ai lorsque vous. Me, mais, mais, mais le problème, il est réel. Voilà. J'espère que nous allons, mon collègue et prendre des dispositions par rapport à ça. Je vous remercie. Bon, je crois qu'il y a évidemment l'interpellation et les détails, parce que fort malheureusement, peut-être pris dans l'urgence, il n'y a pas toujours, euh, euh, comment dire, le. le, le l'attention qu'il faut sur ces sujets. Je vais vous expliquer, ce n'est pas compliqué. En créant euh, le portail euh, du gouvernement, l'idée derrière, c'était d'apporter une révolution. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous disposons d'un cadre qui réunit tous les conseillers en communication de tous les ministères. Normalement, pour un fonctionnement optimal, c'est comme euh, un fleuve qui attend les éléments qui viennent de rivière. Il y a une difficulté... Notamment en termes de formation. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il faut mettre des éléments sur un site internet gouvernemental, vous n'écrivez pas de n'importe quelle manière. Ça. Et malheureusement, dans la structuration de nos institutions, c'est une remarque générale qui s'applique à nous-mêmes. C'est que parfois, on ne fait pas toujours attention à la technicité que ces choses requièrent. Mais nous, nous considérons que nous avons commencé. C'est vrai qu'il y a des demandes qui sont présents, tous les Congolais sont très exigeants sur un certain nombre de sujets, nous le comprenons, mais il faut considérer que nous sommes dans la phase la plus délicate, la phase de la fondation. Et aujourd'hui, nous espérons qu'il y aura d'ailleurs, dès la semaine prochaine, une cascade de formations pour les acteurs de toutes les institutions, notamment quelqu'un parlait des GAFA ici, donc il y aura un représentant de Facebook qui viendra, pour voir dans quelle mesure on peut avoir une conversation générale. Je suis sûr que dans le jour qui vient, vous verrons que les choses seront mieux faites et plus structuré parce qu'il y a une volonté claire pour nous de switcher euh, dans, le, dans le monde du numérique et que cela corresponde ou que cela s'efface suivant les exigences internationales en la matière. Donc, on prend la remarque parce qu'évidemment, euh, c'est des choses sur lesquelles on aurait pu avancer plus rapidement, mais nous considérons que le temps qui a été pris, c'est aussi un temps de maturation. Aujourd'hui, il y a des équipes restreintes qui ont été construites au niveau de nos deux ministères pour faire ce travail et nous espérons parce qu'après, il y a eu les remaniements. Nous espérons qu'avec tous les conseillers en communication de différents ministères, nous trouverons un créneau pour bien avancer. Parce que vous regardez la charte graphique, par exemple le portail, c'est une identité visuelle commune à tous les ministères. Et donc, aujourd'hui, les cartes des visites, le compte Twitter, les sites Internet doivent répondre à un même protocole. Nous avons quelques sites modèles qui ont déjà été faits pour 6 ou 7 ministères. Nous allons continuer jusqu'à ce que nous aurons de tout. Vous voyez par exemple, ça c'est un exemple. Mafarde, c'est ministère de la Communication et des Médias. La sienne, c'est ministère du Numérique, mais c'est des chartes qui sont uniformes. Les papiers en tête, les cartes de visite de tous les membres du gouvernement aujourd'hui répondent à une même charte. Et donc nous considérons que c'est un travail qui a commencé, qui doit descendre plus bas dans toutes les administrations, dans toutes les 26 provinces, pour que nous puissions être sûrs que nous répondons à une identifiant unique. Et nous allons y arriver, et nous espérons que les médias suivront. On va prendre trois questions pour terminer. Tite Lyungi, Élisée Odia, Pascal Mulegua, et on aura une question en Lingala pour terminer. J'espère avoir oublié personne. Lui dort. La première fois qu'il vient, il veut poser la question. Il posera la question au prochain exercice. On assiste pourra souffler sa question à Eric Izami. Comme ça, l'un de vous pourra poser, s'il vous plaît, parce qu'on fait une économie de temps. Merci. Merci Lulci. Allez-y rapidement. Pour, monsieur. Cette opportunité. Euh, ma question, je la pose au professeur. Il est vrai que vous venez aujourd'hui de faire sortir notre pays de ces cartons avec le code numérique. Mais plusieurs inquiétudes se planent. Alors qu'il y a l'Institut national des archives, de l'autre côté, il y a un autre ministère qui exerce le même métier et vous apportez également cette innovation. Je vais comprendre, dans l'opérationnalisation, monsieur le ministre, comment cela sera aussi facile pour que chacun puisse garder son domaine précis du travail. Voilà, merci. Euh, Pascal Mouléwa. Merci. Je me redresser ma question au professeur Eberand. En lisant en fait ces codes, des, partant de l'article 358 à 371, il y a des, des, il y a des dispositions. 300. 358 à 371, 371. Vous prévoyez en fait euh, des dispositions finales. Il y a des peines qui sont prévues et des faits infractionnels qui sont Ici. Vous parlez par exemple d'harcèlement, vous incriminez le fait pour quiconque, c'est-à-dire même un journaliste, le fait de relayer une fausse information, sans savoir justement qui peut juger, si l'information est vraie ou fausse. Vous incriminez également euh, le fait euh, de transférer un message, un document, un contenu censé être euh, secret et qu'il est divulgué euh, euh, voilà, via, vos, via les canaux électroniques. Par ces dispositions, moi je, moi je me dirais qu'il serait en train de, de resserrer les taux euh, autour des internautes, des activistes, des opposants, et pourquoi pas même bon, de, de tout le monde. Ne serez-vous pas en train de rétrécir l'espace démocratique en RDC Monsieur le, le porte-parole, puisque l'actualité fait la force des rédactions. Euh, nous avons suivi ce matin le président de la République à propos du M23. Le M23 sera cantonné d'abord à Kichanga et puis près de la ville de Kindou. À la fin de ce, de ce processus, est-ce que le M23 méritera les dialogues directs avec Kinshasa qu'il réclame depuis huit mois Le président de la République y a répondu de manière claire, M. Hein, Moulégwa. Merci de la parole, Monsieur le ministre. Euh... Merci déjà des efforts qui sont fournis pour euh, davantage étoffer tout ce que l'État a besoin pour bien fonctionner. Je voudrais quand même ici relever une préoccupation. Monsieur le ministre Berrand, vous parlez des data, des données. Mais dans un État, j'imagine aussi qu'il y a des données qui peuvent être sensibles. Des données auxquelles n'importe lequel monsieur ou citoyen ne peut pas accéder. Celles-là, vous les gérez comment Ça sera toujours euh, dans le numérique pour que tout le monde y accède Je crains. Et puis vous avez dit ici que vous devez aller dans euh, la digitalisation de tout ce que nous avons comme données depuis toujours. J'imagine aussi l'histoire. Qu'allez-vous faire, par exemple, à ce qui s'est passé Je prends le cas de l'ONATRA qui avait brûlé. Certainement qu'il y avait des données. Nos enfants auront besoin de connaître l'histoire. Qu'est-ce que vous faites avec ça L'Académie des Beaux-Arts a brûlé il n'y a pas deux jours ici. Qu'est-ce que vous faites dans ça Merci. La question, on assiste Moutombo, vous n'avez pas soufflé sa question Non, non, c'est pas bien entendu. <rire> ok, de... Madame Elisie Odia. J'avais le mien, donc, je vous ai dit enfants. Merci, M. le ministre, pour la parole. Euh, aux, aux deux membres du gouvernement, est-ce que vous n'êtes pas en train de récupérer à gauche avec la, loi sur, la nouvelle loi sur la presse via le code numérique avec cet article, le fameux article 330, on se rend compte que le gouvernement est en train. 330, 360, et 360 plutôt, vous êtes en train, le gouvernement est en train de. Voilà, j'arrive même pas à m'expliquer, vous êtes <rire> en train de récupérer, via le code numérique, ce que vous avez donné aux médias, via la nouvelle loi euh, sur euh, la liberté de la presse, ou, via la nouvelle loi de la presse. Et pour essayer de rencher, c'est une question que vient de poser Pascal Mondelegois. Euh, avec le nouveau code, insulté, diffamer, calomnier, puis réélérer sur les nets, devient, euh, auront bien entendu des conséquences réelles, mais la procédure sera comment, quand il y a, ça se passera comment, surtout s'agissant de la diffamation et euh, des propos jugés calomnieux. Voilà, merci Madame Elisodia, on va répondre à cette série de questions en français, et on prendra la dernière en Ingala, peut-être pour... Euh... Ah, on assiste finalement. Merci beaucoup. Rapidement s'il vous plaît. Ministre Colonguele, moi j'ai juste une question. Que prévoit le code numérique pour des agents de sécurité qui filment et partagent leurs appréhendés C'est-à-dire à Kangio, à filmer et puis à partager. Merci. Bon Fabrice, tu as la question à Ningala, comme ça tu as aussi la question. Et on va répondre une fois pour toutes. Allez-y rapidement. Patrick Solo, ezali eu mais et puis <rires> téléphone <rires> a eu je démocratique, numérique. Nous avons dit ministère actualisé pour lutter contre fake news. Je je suis au Congo pour la communication de la Merci. Alors, euh, monsieur le ministre, allez-y. Je vous compléterai. Merci. Donc euh, je vais commencer par la dernière question à Lingala et puis après je vais remonter euh, pour euh, les premiers intervenants. Ndeko mobali alobi mobeko ninibisototi pona bayimboka to oyo ba komi Téléphone, ordinateur, et sous. Pour nous, ya réseaux réseaux sociaux. Kwa tinda batu batu mboka. Mbeko nini biso toti pona batu wana. Ya nalingaki na ya nulayo pona likambo lina. Sae <laughs> Se seminarista. Hein? <laughs> Mbeko ya e lingite moto na moto azala na lotomo azala na ndingisa ya koloba oyo ya zaina na motemo to oyo ya yebi to oyo ya bato ba yeba kasi e lo koto bengi demokrasi ezali na ndelo oyo oko lekate Yango wana balubi, soko ozwili kanisi ya kotindika Nanjela ya internet to nanzela ba barezo sosyo Olingi kotindika likambo, ezala likambo ya solo Soko ezali makambo ya lo kuta Yo moko oke okay, omeli sokinini, obadi kotindika Nanjela wana o nyoso ialekunia ozakanango e pa ya moninga makambo nyoso ozalakanango natina te o moninga to o silisae lo na bo moinae na bo motobaye liboso ya batomosusu keba makambo masimabungani izalilo kola O likolo denge balobaka kala arcanse le bimina likolo go banda moya lelo ba pekisiote oloba kasi makambozo noba ezala makambo ya solo ezala makambo ya lokutate soko oye na te ofinga bato ba kozwa yo ba piyo prokirer ako benga yo ba simbio batio maboko po oya ko limbo le labango ozwi yango wapi, biloko wana yozoloba, makambo nyosu wana yozoloba, eske ozali na preve na yango. Soki preve eza te sambela. Soko sambeli ezali li pendenge ya kozwa occupation, Me soko lobi, ngai, nazali elombe, musala bape singayi eza li ko fingabatu. Eza ko, ko loba makambo ya lukuta, to koya kotea, ma kambo ya buzoba na nzela ya television bana basi to ba mibali akabango bolumbu yebate biloko wana lelo N'galanango et sili. ba kozayo pe ba HBC so ke zalokuta okosa la boloko po buki lukuta sokezali biloko o ezobe bisali ba valeur bisaleli yamboka Bakotia yope na boloko Po njela wana ezali njela ya koloba makambo Ya solo makambo ya semba Ezali te mak, ya koya kutia na Obosoba baboti pe bazali Bakulandaka makambo wana Bana mikepe bazali Yo uzwi bosoto oti yango na njela wana Bakotia maboko, boko Paske Njela wana bapesi po na koloba makambo ya solo Po na koloba makambo ezali na moralite Ezate po na koloba Makambo ya Buzoba, makambo ya nyamu nyamu. Nde, kubanda mo ya lelo, bayi mboka, bazaliko, landabiso biso, lelo, nandjela, oyu, ya televizyon, bo pesa sango. Po sangela sango ila memeli bino. Ete, makambo ya lokuta, makambo ya Buzoba, makambo ya Boinani, ya kuta. Tinda, Nandela, Oyo, Abarije, Soussou, et Sili. Sou qui, Ozaina, Mato, Yakoyoka, Oyoka. Pour les amas, ça a noté. Dengue, Tatambo, Salobaki, Nyos, Zaka, Massa, noté. Bon, ce qui va Yomoko, Yébi, Okola, Lakuna, tamosusu Tamoko, Bimakuna, Obonwani, pe Théma, et Salapé, et Loka, Malam. Alors, pour les autres préoccupations. Vous avez dit que vous aviez des inquiétudes. Il y a un intervenant qui parlait des inquiétudes au sujet de l'archivage. D'abord, nous disons que l'Office qui est chargé de l'archivage national a, avec le Code du numérique, des outils pour pouvoir moderniser la manière de faire l'archivage. On ne peut plus continuer aujourd'hui à faire de l'archivage. Déjà, vous n'avez pas beaucoup de locaux. Vous voyez, quand vous arrivez à certains endroits, « Des papiers sont jusqu'au toit à tel enseigne que même quand vous prenez d'autres papiers, ça se délite sous vos mains. » Ça, ce sont des choses qui ne peuvent plus dans, au XXIe siècle continuer. Voilà pourquoi on lui donne un outil qui est la numérisation de ces services-là, de l'archivage. Mais attention, il ne va pas archiver n'importe comment. Il y a des règles qu'il faut suivre, parce que ces règles doivent permettre que ce que vous êtes en train d'archiver puisse être utilisé par les autres. Donc, qu'on puisse avoir l'interopérabilité avec ce que vous êtes en train de faire et d'autres services. C'est pourquoi ces messieurs-là, ou cette autorité-là, aura besoin de regarder quelles sont les règles qui sont prévues dans les codes numériques au sujet de l'archivage numérique. Parce que c'est un avantage, c'est un atout. Ce n'est pas pour l'empêcher de travailler, mais c'est plutôt pour pouvoir l'aider à bien travailler et à se situer à la dimension moderne. Il euh, y a, je crois que Mme Odia, qui avait euh, dit ou qui a le sentiment ou la crainte que, via l'article 360, l'on puisse récupérer à gauche ce que la loi sur la presse a donné à droite en termes de liberté. Nous parlons de liberté. Je pense que dans un état démocratique, la liberté s'arrête là où commencent les droits des autres. Je ne sais pas si la liberté signifie qu'il faut relayer ou il faut poster des sujets, des choses, des données dont on connaît l'inexactitude. Parce que ce que la loi sanctionne, c'est en connaissance des causes. Hein, N'oubliez pas que la qualification, elle est très claire hein, sur en connaissance de causes. Vous êtes en train de poster des choses que vous savez soit immorales, soit contraires à la loi, soit totalement fortes du point de vue matériel. Mais quand vous avez cette confiance-là en vous et que vous y allez jusqu'au bout, Sachez qu'un État de droit est là aussi pour arrêter les velléités des individus qui veulent se comporter comme dehors la loi. Et la loi sur la presse, elle incite les gens à faire un travail, mais dans la légalité. Et parmi les limites de la légalité, c'est l'ordre public et les bonnes mœurs. Euh, monsieur le ministre, je souhaiterais, parce que ça c'est une question cruciale, je souhaiterais qu'on lise l'article 360 en question et l'article 368, si vous avez les textes devant vous, pour que euh, les journalistes comprennent qu'il y a une inter, j'allais dire, une complémentarité entre les deux textes. Par exemple, je n'ai pas la disposition encore sur moi, je vous la partagerai. On a fait dans notre loi un effort pour limiter les interpellations des journalistes. C'est ça. Donc, on a consacré plus qu'une obligation de droit de réponse pour toute personne qui peut se sentir lésée. Donc, Mme Elisiodia, vous pouvez vous apaiser. Si vous faites un article et que M. Israël Moutala se sent lésé par votre article, où il estime qu'il y a des propos, euh, des imputations dommageables, avant qu'il n'aille même au parquet, il doit d'abord venir chez vous pour obtenir ça. réparation. Donc il n'y a pas de risque euh, particulier parce que je crois savoir que les textes du numérique renvoie sur les dispositions applicables que nous on a définies. J'espère que pour les journalistes c'est clair. Dans, dans l'hypothèse où vos écrits, vos publications heurtent un quidam, il a la possibilité et vous devez avoir la flexibilité de lui accorder la possibilité d'avoir son droit de repense, auquel cas, si vous refusez de lui concéder ses droits, il a le droit d'y recourir euh, au parquet, aux juridictions habilitées pour obtenir réparation. J'espère que c'est clair. Monsieur le ministre, est-ce oui. que vous pouvez, si vous avez les dispositions en face, comme ça on est clair comme l'eau de roche dans un verre clair. Voilà, merci. Donc, euh, Madame Maudia, je comprends votre préoccupation. Ce que je voulais juste euh, dire à votre attention et vous apaiser, c'est que le texte de l'article 360 est clair. Quiconque initie, c'est lui qui prend l'initiative. Donc, qui est le premier à mettre cela sur les réseaux, ou relayer une fausse information contre une personne par les biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique ou de toute autre forme de support électronique, est puni d'une servitude pénale. Ce qui est puni, ce n'est pas le fait de relayer une information. Mais il y a un mot qui est le plus important, c'est « fausse ». On ne peut pas punir quelqu'un parce qu'il a relayé une information. Mais quand l'information est fausse, et c'est là qui est très intéressant, imaginez-vous que dorénavant, on mettra l'initiateur de l'information devant ses responsabilités, on n'aura que la vidéo qu'il a postée, le procureur lui dira « ok, vous avez dit que tel monsieur » est allé avec la femme d'autrui parce que vous voulez les détruire comme candidat aux élections. Nous avons suivi cette information. Le plaignant dit que c'est faux. Il n'est pas allé avec la femme d'autrui. Bon, vous qui avez posté cette information, vous pouvez nous apporter la preuve. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'antidémocratique là-dedans Qu'il soit journaliste ou quelqu'un d'autre. On est dans un état de droit. Il n'y a pas d'humilité par rapport à la vérité. La vérité, elle est une. Alors, quand on vous dit, vous, journaliste, vous êtes, quel que soit votre nom, vous êtes connu, là, c'est vous, oui. La personne ici dit qu'il n'est jamais allé avec la femme d'autrui. Mais vous, vous affirmez qu'il est allé. Alors, donnez-nous les preuves. Si vous avez la preuve, vous n'allez pas vous cacher à ce moment là en disant, non, non la source... On vous a posé la question de la preuve, on ne nous a pas dit la source. <rire> Article 368, pour faire un gain de temps, s'il vous plaît. Merci. Article 368. Voilà. Article 368, quiconque aura commis des actes constitutifs d'une infraction de presse par les biais d'un système informatique informatique, ou d'un réseau de communication sera puni conformément aux dispositions légales applicables à la presse Mais bien sûr. Parce que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous commettez des actes qui sont constitutifs d'infractions des presse, c'est-à-dire que le Code numérique n'est pas là pour légiférer sur les infractions des presse. Non. Il vous dit que les infractions des presse sont déjà des infractions définies et déterminées dans la loi organique. Alors, si ces infractions-là ont été commises, parce que c'est le moyen que vous utilisez pour commettre cette infraction, on vous dit, si vous les faites sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, cette infraction des presse qui est définie dans la loi de la presse, eh bien, on vous dit que vous allez être puni comme cela a été prévu. En fait, ici, l'idée, c'était quoi C'était que quelqu'un qui utilise ou qui commet une infraction des presse, par voie des communications électroniques ou par, à travers les réseaux sociaux, ne puisse se soustraire en disant, oui, moi, ce que j'ai fait, ce n'était pas euh, dans le mécanisme prévu par la loi de la presse, mais je l'ai fait à travers, n'est-ce pas, des réseaux de communication. Donc, devant les juges, vous savez, en matière pénale, les textes sont des strictes interprétations et en cas de doute, les doutes profitent à l'accusé. Alors, il ne faudrait pas qu'on arrive là, la personne commence à dire, mais non, est-ce que l'infraction des presse telle euh, qui a été commise par voie de communication, il n'y a pas un texte qui dit qu'on peut le commettre de cette manière-là. Donc, par voie de conséquences, la personne peut s'en sortir comme ça, il a quitté au bénéfice du doute et d'absence de texte. Voilà pourquoi on a dit, pour ces gens-là, vous commettez.. Excellence, donnez-moi le cas d'une infraction des presse emblématique que vous avez. Comme ça, c'est peux voir. <rire> Monsieur le ministre, je crois qu'on aura l'occasion de revenir, bon. de revenir... Sur non, ce non, mais c'était juste... Excusez-moi, j'ai oublié, mais je pouvais juste dire que, par rapport à ça, une infraction des presses très emblématique que vous avez, mais que vous commettez à travers le système d'information, les réseaux sociaux, ne pensez pas que parce que vous l'avez commis à travers ce système-là, que vous êtes épargné. Non, on va vous suivre sur la base de la qualification qui est prévue dans les codes de la presse ou dans les textes de la presse. Mais le vecteur, le moyen que vous avez utilisé pour commettre cette infraction étant ces moyens numériques, eh voilà. bien, on va se retrouver devant le juge et rassurez-vous que votre bon, liberté s'arrête. Voilà, euh, voilà c'était un peu pédagogique, un peu long. Mais je vous renverrai à, à tous les médias de lire l'article 112 de la loi, de toute évidence, dès que la loi sera promue. Sera publiée au niveau du journal officiel, on s'assurera que vous l'avez, parce qu'il faut en faire la, la promotion. La publication du droit de réponse ou de rectification constitue réparation à l'égard de la personne lésée. Donc il faut considérer que nous avons pris des mécanismes pour nous assurer que nous vous protégeons. Alors, il y avait, Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous aviez une question particulière, parce que nous devons aller à la conclusion... Je pense qu'ici, euh, il y avait un souci à travers cet exercice de faire un peu une entrée en matière, parce que le secteur, il est énorme. Je parle du secteur du numérique, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons dit l'essentiel. Pour ce qui concerne les secteurs de médias, nous y reviendrons, parce que l'idée pour nous, c'est de nous assurer que vous qui en êtes, les principales bénéficiaires, puissent être ceux qui l'expliquent. Parce que c'est une loi qui a été le fruit de nos échanges à travers les États généraux. Alors, je voudrais revenir sur la question de Pascal Moulégois. Je pense que le président de la République a été très, très clair ce matin qu'il n'y aura pas de négociations, qu'il n'y aura jamais de négociations, ce sont ses termes. Aujourd'hui, nous attendons justement de voir la fin de ces processus. Parce que les M23, en réalité, n'existent pas. C'est les Rwandais qui agissaient, qui ont recréé le M23. Vous verrez, comme nous avons fait le choix de la transparence, nous vous communiquerons les moments venus, les chiffres. Vous verrez qu'il n'y aura pas euh, de chiffres qui vont dépasser le 2000, 3000, 3000 ans, Parce que l'essentiel du dispositif, le Rwanda retire ses troupes. L'essentiel des armes, le Rwanda les retire parce que c'est le Rwanda qui agissait. Alors, nous, nous ne voyons pas pourquoi on va donner une prime à la violence. Les principes sont clairs. Et lorsque le président aujourd'hui a parlé de, de, de, de, Ki de Kichanga, je pense une base d'Amonusco, un il y a des discussions en cours pour être sûr que très rapidement ils sont pris en charge. Et lorsqu'on parle de les amener dans un camp à préparation à, à Kindu, tel que le président l'a dit, c'est pour s'assurer qu'on les éloigne de la zone où certains peuvent, de bonne ou de mauvaise foi, être tentés par une aventure. Parce que nous présumons... Pas que nous présumons, mais la condition pour qu'ils aillent à Kindou, c'est qu'ils sont d'abord cantonnés des armées identifiées. Et la sécurité, parce qu'il y a justement des appréhensions des compatriotes à ce sujet, nous avons pris la précaution, notamment avec l'Angola, le président de la République s'y était rendu hier, pour assurer la sécurité des différents sites où ils seront cantonnés. Je crois qu'ici, pour nous, la ligne que nous vous disons dès les débuts reste la même. Hors question, Hors de question de négocier avec les terroristes ou ceux qui pensent nous faire du chantage parce qu'ils sont les plus violents. Nous allons nous focaliser dans les jours qui viennent, plutôt sur la justice. Parce que si nous voulons que la répétition de ces conflits à l'Est s'arrête, il faut qu'il y ait des sanctionnés. Nous avons vu à la CPI les Tanganda euh, et les autres, mais pour tous les crimes commis dans les Kivu depuis toutes ces années, Kounda Kunda Jules Sultan, tous ces criminels qui sont bien identifiés n'ont jamais répondu devant la justice. Et donc, cette fois-ci, nous allons nous assurer dans le cadre du front judiciaire qu'ils en répondent. Et donc, considérez que nous sommes dans une phase critique, telle que le président l'a dit lui-même ce matin, nous attendons de voir ces processus se terminé. Et pour le reste, nous allons continuer, nous reviendrons évidemment pour vous donner les détails à propos. Je pense que nous pouvons euh, terminer... Euh, cet exercice, Monsieur le ministre, c'était un peu long, mais parce que c'était important de donner ces éléments d'information sur le code du numérique. Vous, êtes, vous nous avez démontré que vous avez été au couvent, ou peut-être avec un lingala euh, lyrique, au prétoire comme à, à, à la faculté, mais Monsieur le ministre, cette fois-ci, vous avez 30 secondes pour conclure et dire ce qui peut être retenu de ce qui a été dit. Mais bien avant, je voudrais rappeler à Israël que les entreprises de presse, vous n'êtes pas des entreprises euh, qui évoluent dans un cadre spécial. Il y a des obligations, notamment en termes d'impôts et taxes, que les médias doivent honorer. Ce que nous avons fait dans la loi, c'est que nous allons mettre en place un système, des, des, nous allons accorder des exonérations. Bon, Je ne sais pas quel type d'exonération il faut accorder aux médias en ligne, peut-être sur des ordinateurs. Nous aurons des discussions appropriées euh, sur le sujet pour voir comment c'est là. C'est mis en œuvre, au-delà de l'aide directe à la presse qui n'est pas à confondre avec les exonérations. Pour ce qui concerne l'aide, il faut qu'on convienne. L'État ne peut donner de l'aide qu'à une institution qu'il qu connaît. Ça veut dire que les médias doivent être identifiés et en règle avec la loi. Et en ce moment-là, nous ferons un effort pour nous assurer que cela s'efface. Mais pour ce qui concerne les exonérations, les droits des douanes, nous prendrons les moments venu un arrêté interministériel avec mon collègue de finances pour nous assurer que la loi que nous avons adoptée, ça, la loi qui nous permette de devenir des médias viables, qui permettent aux employeurs de payer les journalistes et qui permettent aux journalistes d'être plus indépendants et de se sentir protégés. Monsieur le ministre, votre mot pour terminer. Merci beaucoup collègues, pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir faire cet exercice. Et je remercie également euh, chacun de vous, chacune d'entre vous, pour s'être donné la peine de venir euh, nous suivre. Vous savez, le début est toujours difficile. Lorsque vous êtes engagé comme la première personne à prendre le sentier après une pluie, rosée du matin, vous devez le prendre sur vous. C'est ce qui est arrivé ici. Pour ce secteur, je vous dis et nous prenons date. C'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui fera que notre pays va, lorsque nos ressources naturelles vont, ses, vont diminuer, eh bien c'est ce secteur qui lui a vocation d'être pérenne, qui va être pourvoyeur, n'est-ce pas, des revenus pour l'État. Nous avons besoin de vous pour vulgariser ces textes qui à certains endroits est très technique, mais qui a au moins l'avantage... Déposer de des sillons pour que nous ne puissions pas aller dans tous les sens. Il va être important, notamment bientôt, le pays qui s'est déjà engagé dans les processus électoraux va passer à la période de la campagne. Et je sais que certains, attirés par le besoin de pouvoir coûte que coûte gagner, risquent de donner des coups sans mettre des gants. Et c'est à ces moments-là que vous allez voir l'importance de ces textes. Nous aurons certainement à voir des gens qui vont être tentés par les démons de la diabolisation des autres. Et cela même à travers des réseaux sociaux. C'est l'occasion de se souvenir qu'il y a des limites qui sont posées. La liberté est garantie à tous, mais dans les limites posées par la loi. Et la loi qui dit qu'il ne faut pas relayer des fausses informations, ne soyez pas victime au second degré pour avoir relayé des informations manifestement fausses. Faites un effort chaque fois de trier l'information que vous recevez pour vous rendre compte si cette information est correcte ou pas. Pour le reste, nous comptons sur vous, sur votre capacité de vulgariser ces textes. Nous prendrons des contacts appropriés avec des entrepreneurs ou opérateurs de presse privée, que ce soit en ligne ou non, pour continuer le travail en faisant, n'est-ce pas, en sorte que les textes soient le plus possible à la disposition de notre population. Voilà. Une fois de plus, merci, merci collègues pour cette opportunité que vous nous donnez. Je vous remercie. Merci, mesdames et messieurs de la presse, pour votre attention et pour votre participation à cet exercice de redevabilité. Merci.